Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour acheter des femmes, à main, des feux en ligne. C'est des choses que vous avez peut-être déjà vues sur ma chaîne, j'ai fait pas mal de vidéos de tests et autres. Mais au final je me suis rendu compte que j'ai jamais montré où les, où les acheter et comment les acheter surtout. J'en ai, ai un petit peu expliqué rapidement mais euh, pas trop plus. Donc on se retrouve là tout de suite sur le site euh, ultrafactory.net. Donc pour savoir... Ça a l'air, entre guillemets, presque un site un petit peu chaud du cul, mais faut pas s'inquiéter hein, sur ça, franchement pas du tout. En fait, ce qui se passe, c'est que vous avez énormément de catégories. Vous avez des feux d'artifice, du troposcope, des feux à main, euh, des, rom... des fontaines romaines, euh, des habits, il y a un petit peu de tout sur ça. Euh... Donc, c'est un site qui se trouve du côté de la Pologne, Europe de l'Est, mais bon, on est en Europe, donc les transactions passent, vous pouvez régler sur internet il n'y a aucun problème donc vous pouvez trouver également des fumigènes beaucoup de fumigènes beaucoup de types de fumigènes différents pour tous les prix euh, pour les anciens de la chaîne, enfin pour ceux qui se rappellent en arrière, j'avais fait j'avais essayé de tester le PXM30 malheureusement il n'avait pas fonctionné donc je ne peux pas vous conseiller ce fumigène là par contre on a testé des petites choses donc, comme les fum fumogénomana, cela. Franchement sympathique, des, des belles choses, de, de la belle fumée. Et puis après, on a tout ce qui est feu d'artifice, euh, firecracker, donc c'est plutôt les, les pétards dans, dans ce sens-là. Vous avez énormément de variantes pour plein de prix différents. Là, dans les pétards, j'en ai pas testé encore. Il y a des fois, je voulais en acheter, mais malheureusement, j'ai pas pu. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est les feux à main. Donc là, c'est la catégorie qui nous intéresse, le plus important. Vous le voyez également derrière moi, on a de belles images de tests de ces feux à main justement que je promoue dans cette vidéo-là. J'ai pas de code promo genre de choses malheureusement, mais allez quand même sur ce site-là. Donc voilà, moi, ceux que j'utilise le plus et qui sont les plus efficaces, c'est les Helios Flare. Ceux-là, ils sont vraiment super bien. Vous les avez en quatre couleurs différentes. Alors, suivant les périodes sur le site à laquelle vous y allez, il peut en avoir certains qui sont en rupture de stock. Malheureusement, hein, vous connaissez ça. C'est voilà, ça arrive toujours, mais euh, moi j'ai pu tester donc en vidéo le blanc, le rouge et le vert. Et le jaune pas encore, parce que j'ai pas pu l'acheter <rire> jusqu'à présent. Mais euh, n'hésite pas surtout à liker, commenter, peut-être même à partager la vidéo avec tes potes pour au cas où, le 14 juillet à ton anniversaire, ou à la fin d'année, faire cramer des feux à main et bien se faire kiffer. Donc voilà, là vous l'avez. Moi j'ai remarqué que ça dure plutôt 1 minute 15, une minute 20, 1 minute 30, ça dépend un petit peu suivant comment vous le tenez et l'utilisation. Et ce qui est vraiment très cool sur ce site-là, c'est que pour certains feux à main, fumigènes, feux d'artifice en général, vous avez une petite vidéo YouTube euh, qu'ils ont fait, eux, de leur côté. Moi, je rajouterai également la mienne dans les fiches et dans la description, si jamais vous l'allez voir en direct ce que ça donne. Vous créez un compte, tout ça, euh, voilà. Et après, vous connectez, ça arrive tout dans le panier. Donc, la procédure normale, vous avez tout dans le panier, la quantité, machin. Vous mettez votre adresse, votre partie, tout ça, ça fonctionne. Normalement, il n'y a aucun problème sur tout ça. Le truc... Peut-être embêtant, moi, perso, que je trouve assez dommage sur ce site-là, c'est qu'on n'ait pas la possibilité de se faire livrer en point-relais. Ça, pour moi, c'est le seul élément un petit peu dérangeant, où on est vraiment obligé de se faire livrer que chez soi. Et après, quand vous recevez un SMS ou un mail du transporteur, donc UPS la plupart du temps, euh, il faut notifier que vous voulez être, euh, comment dire... Euh, euh, que voilà, votre colis soit livré autre que chez vous et vous choisissez un point relais. Ça fonctionne des fois très bien, d'autres fois un petit peu moins bien. C'est un petit peu les petits désagréments, mais si jamais le point relais n'est pas pris en compte, ben vous le recevez chez vous. Donc dans tous les cas, vous avez les, les, les, voilà, les feux à main et tout ça. Euh, donc voilà, c'était ma solution pour moi sur cette vidéo-là. J'espère que ça vous a plu. Euh, bah surtout n'hésitez pas à vous abonner, hein. ça fait un petit temps qu'on a dépassé les 1000 abonnés, mais du coup bah on vise les 10 000, les 100 000, le million, peut-être un jour ce serait fantastique que tu t'abonnes et que tu rejoignes la communauté des prévoyants en France sur tout ça. Donc bah, n'hésite pas surtout, même si tu t'abonnes pas, juste à mettre un petit commentaire de ce que tu as pensé de la vidéo, euh, puis si jamais tu veux la recommander ou autre. Et puis n'hésite pas aussi à aller sur le site. Il y a vraiment beaucoup de catégories. Et pour moi le plus cool, c'est les batteries. J'en ai déjà parlé sur ma chaîne. J'ai déjà fait quelques vidéos de tests de feux d'artifice, des trucs vraiment très cool. Vous trouvez ça également dans tout ce qui est magasin, euh, grande distribution et autres. Enfin, les feux d'artifice sur ça en France c'est pas de souci. Mais là vous en avez quand même beaucoup plus pour beaucoup moins cher. C'est juste que ça met un petit peu de temps. Et concernant la livraison, vous êtes sur quelque chose entre une semaine à 10 jours au maximum. Donc on est sur des... comment dire... une échelle de temps assez courte au final. Voilà, en tout cas je vous laisse avec tout ça. Et puis euh, n'hésitez pas à regarder deux autres de mes vidéos qui se retrouvent sur la chaîne. Il y a plein de choses qui pourront vous plaire. Autant du sac d'évacuation en passant par les feux d'artifice, les tests de fumigène, de bouffe, d'unboxing... De, il y, a, il y aura peut-être au moins 200 vidéos sur la chaîne, donc euh, vraiment, euh, s'il n'y a rien qui te plaît, mec, il y a vraiment aucun souci. Voilà, bon, ciao